Je suis pas folle, elle descend là. Non parce que si on peut monter dans ce sens-là, c'est trop facile. Je comprends mieux pourquoi il y en a qui arrivent plus vite. Il faudrait pouvoir rester ici toute la vie. T'as l'air tout guérête. Je crois que c'est parce que je viens de me faire larquer. Ok. Cool. Si le nord est passé à l'ouest, alors le nord est à l'est. Et si le nord est à l'est, la Grande-Bretagne est au sud-ouest, et au sud-ouest, on parle espagnol. C'est compliqué, non bah Non, c'est très simple, au contraire. C'est ce qu'on appelle le sens de l'orientation. Exact, oui. Je suis perdu. Mais lui aussi, il est complètement paumé. Enfin, c'est pas parce qu'on sait où on est qu'on comprend mieux. Et ben là, on est bloqué, hein. Ça nous laisserait le temps de faire plein de trucs.